Nouvel uniforme de député. Je veux dire, c'est le temps des déclarations de députés. Député de Lennox, Frontenac, Lennox et Eddington. Merci, Monsieur le Président. Perth, euh, dans son nom, mais est sur le bord de la rivière Kay. Nous n'avons pas prévu... Mais nous voyons ces pâturages. La ville modèle est fondée avec joie et s'améliore à chaque jour. Monsieur le Président, c'est aujourd'hui avec beaucoup de fanfare, que d'enthousiasme que je vous fais part d'une nouvelle. J'ai entendu le rapport du fait qu'une compagnie d'ingénieurs arrivera à notre à Peterborough, à, à Perth, dans quelques Jour. Leurs fils, leurs ancêtres, amis et familles sont encouragés de les accueillir demain, alors que nous lançons la célébration festive du 200e anniversaire. Du, de l'établissement militaire de Perth. Monsieur le Président, il y a aussi 200 ans que cette Assemblée, dans sa sagesse, a reconnu qu'il y avait un besoin de créer une bibliothèque législative qui servirait d'archives pour la province, qui inclurait les aventures, les faits et l'héroïsme des familles coloniales du, de l'établissement militaire de Perth. Je suis fier d'honorer la 200e anniversaire de Perth et j'invite tous les députés de cette Chambre de se joindre de venir à Perth, Bekwet, Key Valley et les différents cantons afin de célébrer ce pilier historique essentiel. Monsieur le Président, je vais quitter rapidement j'ai un rendez-vous avec la compagnie à Rio Ferry demain matin et je vais ajouter ma voix à leurs efforts. En terminant, j'aimerais dire à tous les citoyens de Perth, soyez prospères à tous les jours et demeurez en santé. Que Peu importe les troubles et les problèmes, Monsieur le Président, défendons notre pays, notre canton et nos pâturages. Je demanderai... Un, le consentement unanime pour euh, avoir ces, cet uniforme comme uniforme de député, je dois apporter un uniforme. Député de Nique Belt, merci Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour partager les commentaires des gens de ma circonscription qui sont furieux envers le gouvernement et sur leur décision de mettre fin à la chasse à l'ours, alors que la chasse à l'ours au, au printemps a été annoncée. Les gens ont passé des ont dépensé beaucoup d'argent. Pour s'assurer que leur, qu'ils accueilleraient les touristes. Pourquoi est-ce que le ministère a décidé d'amener un quota sur les permis de non-résidents et a, ont attendu trois jours avant la lancée pour annoncer qu'il y avait ce quota? Ça pourrait me faire perdre 36 000 dollars. L'annonce appropriée, avec un délai approprié de ces changements, sont nécessaires pour les pourvoyeurs et pourvoyeuses. Il y a vraiment un problème pour rester en affaire. Kimberly Campbell, des pourvoyeurs encore une fois de Gogama, dit que le ministère ont montré encore et encore qu'ils ne comprennent pas les, la gestion de la vie sauvage ontarienne. Monsieur le Président, les entreprises ont besoin de stabilité et de prévisibilité pour demeurer en affaire. Les changements de dernière minute aux licences, aux permis, fait mal à mes cométants et ruine les entreprises du nord de l'Ontario. Il y a une solution intérime à la table, c'est-à-dire que le gouvernement doit agir immédiatement afin de changer ces entreprises, de sauver ses entreprises Entreprise. Merci. D'autres déclarations de députés députés de Tobico Centre. Monsieur le Président, le 18 mai 1944, L Joseph Staline a déporté 240 000 criméens tartares et 100 000 d'entre eux en sont décédés. Aujourd'hui, nous commémorons les victimes de ce crime. Parmi les survivants, il y a Mustafa Djimilaf qui est avec nous aujourd'hui. Il a passé des décennies afin de demander que leur peuple soit en mesure de retourner à leur territoire. Le mouvement national criméen est mené par cet homme et je suis honorée de l'avoir ici aujourd'hui dans l'Assemblée alors que nous commémorons les victimes de cette déportation. Bienvenue, Miss Mustafa, à Queen's Park. Il y a deux ans, la Russie, encore une fois, a envahi la Crimée et l'Ukraine. L'histoire se répète. Le régime russe, encore une fois, persécutent les Criméens Tartare, ferment leurs mosquées, leurs réseaux sociaux, leurs réseaux médiatiques. Et maintenant, nous voyons des, dis des euh, disparitions ainsi que des de la censure. Monsieur le Président, l'histoire se répète. Il y a quelques semaines, nous avons vu une chanson qui a été euh, qui portait sur la déportation de, 2000, de 1944, Jimala a gagné le concours d'Eurovision et je suis fière aujourd'hui que l'Ontario soit le premier territoire de compétence dans le monde, à ce que je sais, qui a levé le drapeau criméen tartare devant notre Assemblée. Nous l'avons fait aujourd'hui pour que, ra, se rappeler des victimes de la déportation de 1944. Prenons cette occasion afin d'apprendre des histoires de la, de de, de sur cette, euh, Démonstration de liberté, Monsieur Jamilev et le, le peuple criméen ainsi que les victimes de la déportation de 1944 méritent beaucoup. Merci. De, de de Brock. Merci, M. le Président. La, en fait, la semaine dernière, nous avons célébré le 109e anniversaire d'un du, bataillon qui a quitté pour aller se battre au cours de la Première Guerre mondiale. C'était la première fois où une femme a représenté les couleurs du bataillon. Le 109e bataillon a été levé par Sam Hughes, un ancien député, dans sa, dans sa force pour recruter les gens les gens qui cette région pour servir leur roi et leur pays je veux honorer les hommes de cette région mais tout particulièrement de la région qui de euh Ali Burton Hardcourt, Alan Grove Toriel et mon chez moi de Kimalt, où mon euh, grand-père Scott était un soldat de Wallace Scott et a servi à l'étranger. Ils se sont joints au peloton du Sud. Euh, une petite ville telle que Argal ou Lindsay Omimi ont participé. Trop souvent, nous pensons de, à ces événements en commettant des soldats, des batailles, des victimes. La Première Guerre mondiale était aussi une bataille ici chez nous. Tout le monde faisait partie de l'effort de guerre. Les soldats... Euh, une... Nous avons acheté des coupons de la victoire afin de garder le moral. Les femmes et les hommes euh, rempla ont remplacé les hommes sur, sur les fermes. Il y a eu des levées de fonds. Plusieurs groupes ont contribué de différentes façons. La Grande Guerre euh, sera toujours euh, à notre esprit, non seulement pour le sacrifice, pour la liberté et la justice, mais parce que ça a rassemblé les communautés. Et je veux remercier la société d'avoir euh, euh, montré cette bataille. Député de Windsor West, merci. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour mes commettants de Windsor West. Comme je l'ai mentionné ici souvent, Windsor est une ville de l'automobile et cette industrie a toujours été appuyée par la collectivité. Ce mois-ci, la collectivité encore une fois s'est rejointe afin de célébrer la réussite de notre industrie automobile et afin de discuter de la façon dont on peut continuer à faire croître ce secteur important. En fait, les chefs de, euh, du, des secteurs du travail, de, de, du secteur universitaire et autres se sont rejoints pour discuter. Nous sommes encouragés du niveau de pré préparation et de collaboration par, qui a été montré par tous les participants. Certains commentaires ont été levés au cours de la rencontre. Premièrement, le haut coût de l'électricité dans l'Ontario qui euh, fait suffoquer les entreprises et qui est un obstacle pour l'investissement dans le secteur automobile. Ensuite, nous devons travailler avec les travailleurs de première ligne sur les décisions politiques et nous voulons que le gouvernement identifie le secteur automobile comme un actif stratégique. Et enfin, Monsieur le Président, le gouvernement n'écoute pas. Après cette consultation à Windsor sur le partenariat transpacifique, le président de Unifor a, euh, a qualifié cette journée de incroyable et d'horribles. Nous avons vu le pire marché de l'histoire ferroviaire. Ça fera perdre beaucoup d'emplois à deux gens dans ma circonscription. Même le ministre du Développement économique a admis qu'il était inquiet de l'impact du, euh, du partenariat transpacifique sur notre industrie. Il est temps de dire que ce partenariat est un mauvais marché et n'a aucun sens. Merci député de Mississauga-Streetsville. Monsieur le Président, c'est euh, l'été officiellement Mississauga lorsque nous lançons le euh, festival annuel de Streetsville, Bread and Honey, pain et miel. C'est tenu le 3, 4 et 5 juin de cette année. Au centre communautaire Vic Johnson, sur la rue Church, et qui, qui est près du parc mémorial, il y aura une scène et le 44e festival annuel aura, verra des vendeurs locaux, beaucoup d'amusements, des jeux et de l'incroyable nourriture. Et évidemment, le pain et le miel. Je ferai partie de la parade sur Queen Street et dimanche matin, nous verrons le déjeuner aux crêpes de Streetsville. Une tradition comme toujours, je vais passer chacune des minutes de mes jours à rencontrer les résidents et les, les gens de partout en Ontario pour répondre à des questions sur l'Ontario. C'est $5 par jour à fin d'entrée et deux jours vendredi soir. Les gens peuvent obtenir plus d'informations en ligne à breadandhoney.ca et sur Twitter en suivant Bread and Honey Fest. J'ai hâte de vous voir à ce festival afin de lancer l'été à Streetsville. D'autres déclarations, députés et député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je veux mentionner que la communauté... De la, euh, que la communauté... une communauté a regardé le voyage qui a été fait par Kathleen Wynne à, euh, en Israël, euh, et très bientôt, nous tous savons que nous débattrons du projet de loi 202 contre l'antisémitisme en Ontario, et je suis très triste qu'en 2016, nous parlions toujours d'antisémitisme ici en Chambre. Je veux citer ici Kathleen Wynne qui a dit « Je suis entièrement contre le mouvement BDS ». Qui fait la promotion de l'antisémitisme, et c'était cette semaine à Israël que cette déclaration a été faite, Monsieur le Président. Nous avons dans la Chambre des gens de l'Université de York, et d'ailleurs qui ont fait l'expérience des pires, euh, du pire an antisémitisme sur le campus, et selon moi, avec les euh, gens que nous avons ici avec nous, tout particulièrement les gens de Hasbara au York, j'ai entendu des histoires de marginalisation, de violence et de discrimination. J'aimerais que les députés de cette assemblée par ses étudiants après la session pour savoir à quel point l'atmosphère est terrible sur, sur certains de ces euh, campus. Les gens se barricadent dans leur salle de club. Ces étudiants ont donc besoin de notre appui et ce débat sur le mouvement BDS euh, parle de d'intimidation de nos élèves sur nos campus et l'intimidation de nos chefs d'entreprise, de nos professeurs, ainsi que l'intimidation de nos gens, de notre famille à Israël. Merci. D'autres déclarations. Député député de Sudbury. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis très honorée de prendre la parole en reconnaissance du Mois de l'héritage juif en Ontario. Nous, euh, nous avons près de 200 000 Juifs canadiens dans la province, des gens qui ont décidé de vaincre différents obstacles et de contribuer à la croissance et à la prospérité de notre province. En 2012, le mois de mai a été proclamé le Mois du patrimoine juif avec l'appui des trois parties afin d'honorer les Accomplissement des Juifs canadiens dans l'Ontario. Je veux aussi reconnaître le député de clinton Lawrence et son bon travail sur le projet de loi C-17. Le mois de mai est un mois de mai, est un mois important pour la communauté juive. On se rappelle de l'Holocauste et de la journée de l'indépendance d'Israël qui ont été soulignés ici à Queen's Park ce mois-ci. Monsieur le Président, de proclamer le mois du patrimoine juif dans la province de l'Ontario, nous avons montré notre engagement à célébrer le rôle que chaque juif canadien a joué dans la province de l'Ontario. Nous démontrons aussi notre engagement partagé sur une relation forte avec l'État d'Israël. En Israël, cette semaine, notre première ministre ainsi que sa délégation mènent une, une mission de commerce importante pour renforcer la relation déjà robuste entre l'Ontario et Israël. Notre engagement, Monsieur le Président, est de continuer et de travailler afin d'éduquer les prochaines générations sur les rôles euh, d'inspiration que joue le, le peuple juif et qui est un rôle qu'ils continueront de jouer à l'avenir. Merci. D'autres déclarations, députés de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Nous avons tous entendu parler de la dévastation et de la perte que les gens de Fort McMurray ont euh, vécue en raison des incendies et des évacuations qui se sont produites. C'est une expérience tragique et nous, nos pensées accompagnent ceux qui sont affectés. Lorsque la tragédie frappe souvent, nous voyons l'amour et la générosité des gens, tout particulièrement au Canada. De façon canadienne, les collectivités se rassemblent afin de s'aider et nous nous partageons ce, qui, euh, ce que nous pouvons partager afin de faire ce qui est en notre pouvoir pour aider nos voisins et les aider à reconstruire. Depuis l'incident, nous avons entendu les gens partout dans le pays euh, qui se sont rassemblés pour aider les gens affectés. Aujourd'hui, je suis honorée de parler une telle histoire avec vous tous C'est l'histoire d'une façon dont des gens ordinaires ont travaillé ensemble afin d'aider des centaines d'évacués de Fort McMurray. Ici, dans les tribunes, nous avons... Le club Sikh, nous avons Happy Tracing, Cardville Singh Chima, Reddy Singh Chima qui sont ici. Après l'incendie de Fort McMurray et l'évacuation, les membres de leur club ont tenu une rencontre d'urgence et ont décidé d'agir afin d'aider. En deux jours, chaque membre de ce club ont partagé, avec, ont partagé leurs épargnes avec la communauté SIC et ont acheté de l'argent et des médicaments ainsi que des vêtements pour les gens de Fort McNamara Vendre, euh, je, dimanche. Ils ont voté afin d'aider les gens et ils ont conduit jusqu'à un centre à la claviche. J'aimerais saisir l'occasion afin de reconnaître leur club pour... Euh, aider les gens qui ont été affectés par les incendies forestiers de Fort McMurray. Ils ont aussi amené de la nourriture, des couvertures aux organisations qui aident les besoins des gens qui font face à la pauvreté et l'itinérance dans cette région. C'est une histoire d'inspiration, de détermination et de travail d'équipe et de grand cœur. Je suis heureux de les avoir ici aujourd'hui. J'espère que nous, ça fera partie du, de la communauté et que nous suivrons leur exemple. Merci. Merci les députés de leur déclaration.